donc pour calculer la moyenne nous tapons égal en commençant à taper moyenne donc on voit moyenne qui s'écrit des parenthèses qui s'ouvrent et il indique qu'il faut mettre nombre 1, nombre 2, etc. donc nous sélectionnons toute la plage avec un clic gauche que nous maintenons nous fermons la parenthèse pour avoir le maximum, nous appuyons sur égal, max, et nous faisons la même manipulation pour sélectionner la plage. Le minimum, la fonction est assez similaire. Pour connaître le nombre de notes supérieures à 10, la fonction est nombre point, si, donc nous sélectionnons la plage, nous mettons un point virgule et nous indiquons supérieur à 10, nous fermons les guillemets, voilà, et il y a donc 5 notes supérieures à 10, donc cela donne le nombre de fois où si dans cette plage, nous avons supérieur à 10. Et pour savoir si la moyenne qui est donc là est supérieure à 10, nous faisons égal. Si cette donnée, donc la valeur si vraie, c'est donc oui. Et la valeur si faux, c'est donc non. Ah, Il y a une petite erreur. Voilà, ici, il fallait mettre un point virgule au lieu d'une virgule. Puis, nous prenons ces formules et nous les appliquons aux autres élèves. Sur ces cas, si nous souhaitons avoir moins de précision, nous pouvons cliquer à plusieurs reprises ici pour garder juste deux chiffres derrière la virgule.